Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du roman Fairyland d'Alissa Abbott. Plus qu'un roman, c'est surtout une autobiographie, euh, l'autobiographie euh, un petit peu romancée comme d'habitude, euh, donc d'Alissa Abbott. Son nom est écrit sur la couverture. Euh, ça se passe dans les années 70-80, aux états unis Ça raconte l'histoire d'Alissa, euh, qui est une jeune fille très petite au début et à la fin qui est plus grande, euh, et de son père, euh, Steve. Qui est bisexuel. Il est aussi poète, euh, militant pour la cause gay, euh, un petit peu hippie sur les bords, et il traîne euh, dans le milieu des communautés gays euh, intellectuelles de San Francisco. Il travaille notamment pour un journal gay, bref, il traîne dans ces milieux là. Tout se passe plutôt bien, c'est une époque de militantisme, c'est une époque de reprise de pouvoir, c'est une époque où euh, bah, ces communautés s'affirment, etc. Jusqu'à ce que euh, arrive le sida années 70 et puis bah, toutes les années 80. Alissa et euh, son père Steve se retrouvent dans un contexte qui est complètement bouleversé et à ce moment-là, euh, Alissa est, est adolescente, euh, elle commence à essayer de sortir un petit peu de ces communautés où elle a été toute son enfance, elle essaye de prendre son indépendance et en même temps elle voit bah, l'hécatombe autour de son père, euh, son père qui est également touché bien évidemment. C'est le début d'une nouvelle manière de voir le militantisme, euh, c'est aussi une nouvelle homophobie euh, qui arrive sur la place publique et euh, Alissa est au milieu de tout ça et essaye euh, de faire sa vie. Pour ce qui est des thématiques abordées dans ce livre, ça parle avant tout de la famille, d'amour filial, de la relation entre un père célibataire et sa fille unique. Vous l'avez compris, euh, on aborde également la question de l'homosexualité et de la bisexualité et par conséquent de l'homophobie qui va avec. Un autre thème qui est également très présent dans le livre et qui euh, est en filigrane du euh, du début à la fin, c'est, vous l'avez compris, euh, la question du VIH, du sida, dans le contexte particulier qu'est celui des années 70-80 à San Francisco aux états unis et en même temps, la vie d'Alissa permet également d'aborder la question de l'émancipation, de comment euh, s'affranchir de sa propre famille, comment sortir de son milieu, comment euh, voguer vers d'autres horizons tout simplement, et devenir quelqu'un indépendamment de ce que font ses parents, y compris euh, quand son père en l'occurrence euh, a une certaine influence, a une certaine image publique donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Mon avis sur Fairyland C'était vraiment une lecture excellente, super touchante, qui m'a mis une grosse claque dans ma gueule, euh, qui fait que c'est un gros coup de cœur. Pour commencer, euh, j'ai adoré que dans les premières pages, euh, on dit clairement que le mec, euh, donc Steve, est bisexuel, et, parce que c'est quand même vachement pas souvent. Bon après, dans le livre, euh, ça évolue beaucoup, et euh, il utilise plus le terme gay, homosexuel, etc. Mais bon, c'est placé dès le début, et ça me fait plaisir que j'ai le plus aimé. C'est le fait d'être du point de vue de, de cette fille, donc Alissa, qui à la fois appartient à ce milieu, qui a grandi là-dedans, et qui en même temps, euh, de, par, bah, de par son identité euh, hétérosexuelle, euh, y est à la fois un petit peu étrangère. Elle vit avec son père, elle vit son histoire, elle est confrontée aux mêmes problématiques, elle est confrontée à l'homophobie à l'école, elle est confrontée euh, à la manière dont les autres regardent son père, à toutes les dégueulasseries qui sortent dans les journaux sur son père. La majorité de son entourage est constituée euh, d'homosexuels, militants, etc. qui tombent les uns après les autres euh, à cause du VIH. Elle est élevée dans cette culture et au final, elle appartient à cette histoire et je trouve qu'elle a des mots vraiment Très, très évocateur à la fin, et, et je vais lire un petit bout. Cet endroit où papa et moi avons vécu ensemble, notre fairyland, ce royaume de fées, n'était pas factice. Il s'agissait d'un endroit bien réel, peuplé de gens tout aussi bien réels, et j'y étais. Et si je n'ai plus habité à San Francisco depuis 1994, et si ma vie aujourd'hui est très différente de notre vie de l'époque, papa la qualifierait certainement de bourgeoise, je suis pleinement un produit de ce monde. J'ai beau être hétéro et ne plus avoir de parents homo depuis plus de 20 ans. J'ai toujours le sentiment de faire partie de cette communauté queer. Cette histoire des gays est mon histoire des gays, cette histoire gay est notre histoire gay à tous. Et ça m'a tellement marqué. j'étais en train de chialer à la fin comme un bébé. Même si, étant militant, j'avais conscience de l'importance de la lutte contre le VIH, de, de l'histoire de la communauté queer, etc. Et bah, ça a été une, une prise de conscience supérieure en fait. De lire ça, de lire ce qui s'était passé, d'avoir un, un témoignage sur. Euh, bah, les années 70-80 et comment ça a été la merde et comment des gens se sont battus à l'époque. Parce que je considère que j'appartiens à cette communauté LGBT et je me rends compte de plus en plus que c'est hyper important euh, d'apprendre l'histoire de ses propres luttes euh, pour comprendre ce qui s'est passé avant, pour pouvoir euh, mieux réagir aussi à l'heure actuelle et ne jamais oublier ce qui a pu se passer et d'où on vient et pourquoi c'est si important, etc. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a... Un vrai laisser-aller sur la question du VIH, on en parle assez peu je trouve, ou alors de manière très banalisée. Et lire Fairyland et lire aussi euh, Dites au loup que je suis chez moi, qui est un autre livre dont, dont je parlerai euh, un jour sans doute, c'est une prise de conscience, c'est une claque dans ta gueule, et c'est euh, ne pas oublier que bah, le VIH il est toujours là, et qu'il continue à tuer, et qu'il a tué beaucoup avant, et que euh, bah, il faut continuer à se battre, et que... enfin voilà, tout ça quoi. Pff, je sais pas si c'est très clair très je... clair, et en plus, en plus tu dégages beaucoup d'émotions, parce que sans toucher, donc euh, ça... <coughs> je trouve ça plutôt bien. Moi. À qui je conseille ce livre À tout le monde À tout le monde euh, Mais bon, en particulier, si vous avez aimé euh, « Dites au loup que je suis chez moi », si vous avez aimé euh, « La meilleure part des hommes », si vous avez aimé « Tout contre Léo, c'est un livre qui est un peu dans les mêmes thématiques, euh, donc ça peut vous plaire. Si tu es LGBT et que tu veux comprendre l'histoire des luttes, tu vas lire Fairyland. Si tu es jeune et que tu comprends pas l'importance de la lutte contre le VIH, tu vas lire Fairyland. Si tu es jeune et que tu t'as jamais connu les années SIDA et que tu t'en as jamais entendu parler, eh bah ben tu vas aussi lire Fairyland. Bref, qui que tu sois, là derrière la caméra, tu vas, tu vas lire ce petit bouquin là, ok, c'est pas très long, et puis après on en parle, ok Et puis soit dit en passant, j'ai fait une vidéo sur le dépistage, ok Je la mets par là, comme ça, tu peux te renseigner sur comment se faire dépister. C'était Cordélia, Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, portez-vous bien.